Petite line set, on va essayer ça. La chèvre. Ok. Ok. Ça va bien. On passe le bain. Nice. à gauche, ok, oh. Oh. Ah. Je sais pas si ça c'est les deux barres. Oh shit. Oh. Oh. Oh. Des avantages d'avoir un gros bac. Ok, il y a des bonnes petites montées. Deux fois le pied à terre à date. God, c'est sketch. Il faut un petit Oh Oh! Oh, c'est nice! Ah, cool! Ah! Wow, belle petite addition! Deux fois le pied à taille. on va essayer de la refaire. Ah! Ah! Alors, vous avez compris qu'on était au Sentier du moulin aujourd'hui, à Freeride Québec. On est sur le sommet du Maelstrom. Alors, encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, à vous abonner et à cliquer la petite cloche de notification pour voir quand je sors des vidéos parce que j'ai aucun horaire stable, qui amène à la magnifique crête du lynx. Je la à l'envers à gauche ah. Ah. Oh! J'ai pris du ski depuis le début de la saison! Ah. Ah. Oh, elle s'en faute! That's nice. Est-ce qu'on peut la faire à l'envers? Mm. Écoute, les pancartes de ce bar là, j'imagine qu'elle se fait. Ok. Ça va bien date. Hey, il y a quasiment le facile à l'envers. Ah oh yeah! On s'en faute, on va essayer de pas se jinxer. Yeah! That's nice. Et on continue. On ouais, voit ces petits features là North Shore C'est quelqu'un sentit si vous voulez qui, qui écoute C'est sûrement les features les plus fun du Québec C'est pas des jokes C'est une des plus belles utilisations du terrain et de la vue surtout que j'ai vu depuis très longtemps